La mobilité dans les grandes villes, notamment Dakar, parce qu'après, justement, ce T.R. il y a le BRT qui est en cours, les chantiers se poursuivent. Mais aujourd'hui, c'est le T.R. qui est à l'honneur et qui fait l'actualité au Sénégal et sans doute dans la sous-région, parce que beaucoup de nos voisins auraient aimé. Et c'est pour cela que, voilà... Coloban, Jalifor, au maraîcher Pikin, charoi Et par justement ce TR. a radio dans quelques instants, mais le président va faire quelques haltes au niveau de certaines gares. Alors, à partir il y a un train garde Dakar. Il y a un train train de vie. Il de comme le Et si on a tout petit colombane, a accès. Ce qui est ce que appareil sans fil pour mener le aussi Bir À chaque fois, ce train va arrêter Nous pour que nous alors, nous avons une bien qui en train Parce que le chantier maintenance... est Nous avons une qui Sénégalais ont installé des filles Ils ont surveiller pour que nous parce que la sécurité est la première condition avant que nous faire des Nous avons fait de Nous avons Nous avons fait directeur de Nous avons Nous avons train Nous avons Nous avons Courant, il de faire un solo si très humain parce que des a à courant, des dos également à diesel. Té comme Nico Giserec de faire si lui, nous Sénégalais le numéro le yallol madame d'un Nous petit de Il a fait petit de Il de Et celle qui arrive à la va faire cette halte après 2000. Voilà, un nouveau jour. Et c'est vraiment le Sénégal dans sa diversité qui partage ses moments avec les autres pays de la sous-région. Et vous voyez autour du président, voilà, M. Badian, directeur.